Euh, Emma, je t'en prie, si tu veux bien nous rejoindre donc pour euh, parler de, euh, de cette question de l'accompagnement, la, la, la, la, euh, euh, de, la, de la participation citoyenne hein, euh de l'accompagnement. Euh, Claudie Le Breton, qui, va, euh, euh, qui, avait, qui avait deux rôles, donc, <rire> et qui, va, qui va cumuler les deux rôles, d'une certaine manière, euh, d'une part sur la question de la gouvernance locale, c'était l'atelier que, que tu présidais, euh, Claudie, et, euh, et ensuite, ça n'empêchera pas de faire cette conclusion tout à l'heure. Et puis, euh, et puis euh, Marie, euh, Stéphanie euh, Broguigny qui est déjà là, tonique, dit, je, je la découvre, c'est fort sympathique, une belle énergie. Et bien sûr, et bien sûr absolument, j'allais me tourner vers toi, mais je, euh, voilà, comme ça on, on, on va pouvoir conclure. Alors peut-être, est-ce euh, euh, que vous pourriez euh, chacun formuler... Euh, l'enjeu de l'atelier que nous, nous menons maintenant d'une manière euh, collaborative et, et collective euh, et éventuellement solliciter euh, la, la salle sur, sur ces questions. Emma, tu veux commencer Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc moi, donc, je me répète, Emma hein, Gabriel responsable du développement de la Mednum, qui est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique, euh, qui est une coopérative récente, dont euh, Ville Internet est d'ailleurs un des sociétaires euh, fondateurs, euh, qui s'est créé l'année passée et qui regroupe justement l'ensemble des acteurs de la médiation numérique euh, sur le territoire. Aujourd'hui, on a 70 sociétaires euh, répartis sur l'ensemble du territoire, ce qui représente quand même 4000 emplois et, de mémoire, 149 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, pour poser un petit peu le, le décor. Euh, si vous voulez le... Moi, je suis... Je, suis, je voulais remercier quand même euh, bah, Ville Internet euh, pour euh, votre invitation et puis aussi pour poser la question de la participation citoyenne dès le départ euh, sur ces questions euh, de RGPD. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire bah, euh, c'est compliqué déjà le RGPD à mettre en place au niveau des systèmes d'information. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu stressant. Et en plus, on va rajouter une couche supplémentaire de complexité qui est celle de la participation citoyenne. Alors ça va peut-être vous faire beaucoup, ça va peut-être vous paraître un petit peu éloigné de vos préoccupations immédiates et pourtant, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est quelque chose qui est essentiel à pouvoir maintenir ces dispositifs et à pouvoir les faire évoluer dans le temps. Ces dispositifs à la fois d'ouverture des données et de, enfin de protection des données personnelles et d'ouverture des données. Open data et RGPD donc. Euh, je ne veux pas non plus trop monopoliser la parole, moi, pour moi, le... et puis j'ai ma co également, euh, pour moi, l'enjeu essentiel sur ce... cette question de l'appropriation citoyenne, euh, elle est double. C'est comme je le disais, la question de la formation à différents, de différents niveaux et euh, équipes. Euh, dans les collectivités, euh, mais également euh, l'ensemble des citoyens, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils s'approprient euh, cet outil euh, qu'est la RGPD, qu'ils qu connaissent leurs droits, qu'ils sachent ce que ça veut dire, euh, et, et en même temps, euh, un second euh, enjeu euh, qui est celui des services. Euh, C'est-à-dire que, alors là c'est en lien plus avec euh, l'ouverture des données publiques, mais euh, vous avez aujourd'hui des collectivités qui libèrent euh, leurs données publiques, qui en font des services et qui, qui, qui s'appuient en fait sur la force citoyenne pour créer des services à destination des citoyens. Or cela nécessite, et là je reviens à mon premier point, de, de faire de la formation euh, et donc de la médiation numérique et donc d'entretenir les écosystèmes d'acteurs de la médiation numérique qui sont présents euh, sur le territoire, sur l'ensemble du territoire français. Voilà pour moi, on euh, pourra en parler un petit peu plus en détail euh, le principal point. Merci. En tout cas, euh, bonne idée de réunir les trois euh, ateliers parce que je pense justement que les trois thèmes intéressent surtout en pratique euh, l'ensemble des personnes présentes. Euh, donc Stéphanie bregénier moi, je suis avocate à Besançon et euh, j'interviens régulièrement dans des formations, alors beaucoup aux entreprises, parce que j'interviens avec les CCI notamment, euh, beaucoup aux entreprises, mais également aux collectivités territoriales. Et j'ai eu... Euh, donc vous disiez justement que la fac euh, s'engageait effectivement à dispenser des formations. Je suis intervenue à la fac de Dijon justement dans le master de la fonction publique sur la question du RGPD. Euh, et effectivement, je peux constater que euh, peu de gens sont informés euh, de, du RGPD et surtout des aspects pratiques. Euh, moi, le but, justement, quand j'interviens, c'est de, de, de donner ces aspects pratiques. Aujourd'hui, par, euh, par rapport au thème qui m'était euh, dévolu, on a surtout... Vous, vous, on parlait tout à l'heure des GAFAM, effectivement, qui étaient plus concernés à la base par la réglementation européenne. Euh, cela dit, aujourd'hui, si effectivement les collectivités territoriales et l'État ne vont pas être les premiers visés, euh, vous avez les citoyens que, qui, eux, ne vont pas... Euh, qui, qui, qui vont pas l'entendre cette, de cette manière et qui, eux, vont vouloir que leurs droits soient protégés aussi par les acteurs locaux, c'est-à-dire leur collectivité et l'État. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a des obligations qui sont à mettre en place. Alors, je suis parfaitement d'accord. Il ne faut pas prendre ça non plus. Alors, je comprends, hein, c'est une obligation supplémentaire et on le vit tous. L'avantage aujourd'hui, c'est que acteurs publics, acteurs privés, on est tous concernés, même les avocats. Et euh, effectivement, ça, ça laisse un petit peu euh, la place à un, à un travail colossal. Mais il y a des méthodes à mettre en place. Et il y a notamment des choses à mettre en place pour l'information euh, des usagers et notamment euh, leur, leur expliquer comment ils peuvent exercer leurs droits. Il n'y a rien de nouveau, concrètement, hormis deux droits qui ont effectivement été, euh, qui ont été créés, mais il n'y a rien de nouveau dans les droits qui existent, puisqu'en fait, ces droits-là existent depuis, euh, depuis justement, euh, 1978, avec la loi Informatique et Liberté, où vous aviez euh, l'obligation, vous le voyez aussi souvent dans les conditions générales de vente des contrats que vous signez, vous avez un droit d'accès, un droit d'information, etc., etc., et en fait ça, on vous demande simplement aujourd'hui, euh, ainsi qu'aux acteurs privés, de devoir dispenser une réelle information, c'est la base, c'est dispenser une réelle information aux usagers. Donc il va falloir effectivement faire attention aux, aux documents type que vous pouvez créer dans le, dans le cadre des services euh, que, qui, qui sont mis en place. Il va falloir donc l'information, c'est la première des obligations, et la deuxième des obligations, lorsqu'il y a nécessité, c'est le consentement. Et vous allez le voir aussi avec l'open data, puisque l'open data va, vous, va, va imposer effectivement l'obligation de, de mettre à disposition des usagers des documents sur lesquels il peut y avoir des données personnelles. Alors, juste une chose, parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Est-ce que vous savez identifier une donnée personnelle Et est-ce que vous savez ce qu'est un traitement de données personnelles Parce que c'est la base, en fait. Et je, je pense que c'est quelque chose qui a été oublié. La donnée personnelle, c'est toute donnée qui permet d'identifier de manière directe ou indirecte une personne physique. C'est-à-dire que dans les, dans, dans, les, dans les données personnelles, on va penser au nom, on va penser au numéro d'identification de sécurité sociale, puisqu'il est unique à chaque personne. Euh, on a aussi les adresses IP. Lorsque vous avez des services en ligne et que les usagers, même s'ils n'utilisent pas, euh, pas les formulaires et qu'ils donnent leur nom, leurs adresses IP sont enregistrées sur vos serveurs. C'est une donnée personnelle. Lorsqu'il y a, on pense aussi usager, mais on ne pense pas aussi à protéger les données personnelles de ces de agents. Lorsque vous avez des systèmes de vidéosurveillance, l'image est une donnée personnelle. Lorsque vous avez des systèmes de géolocalisation dans les véhicules, je pense beaucoup dans les services publics, on a des systèmes de géolocalisation. Les téléphones, ce sont des données personnelles. Et, euh, vous, et ce sont euh, reconnus comme des données personnelles puisque vous pouvez identifier une personne euh, de manière indirecte. Vous avez les services aussi euh, dans, les, dans les parkings, vous avez les plaques d'immatriculation, on en parlait tout à l'heure. Euh, ce sont des données personnelles. Et tout ça, en fait, si vous voulez, euh, dans les services que vous allez devoir mettre en place, vous allez devoir effectivement expliquer aux gens que leurs données personnelles sont utilisées pour telle ou telle raison. Vous avez l'article 13 et 14 du RGPD qui va vous donner la liste intégrale des informations que vous allez devoir dispenser aux usagers. C'est assez rébarbatif, c'est du droit, hein, je ne vais pas vous dire que c'est forcément très, très, très, très, très passionnant. Mais en tout cas, le texte, le texte de l'article 13 et 14 sont suffisamment clairs et vous donnent la liste des informations à, à dispenser. Et la deuxième des choses, c'est que dans les, dans les documents que vous allez devoir mettre en justement en source en open data, il va y avoir aussi peut-être certaines fois l'obligation de demander le consentement des usagers pour que leur nom apparaisse sur ces documents. Il y a trois en fait causes de licéité par rapport à ça. Vous avez, la première des choses c'est que vous n'avez pas besoin de demander le consentement puisque c'est une obligation légale de mettre une information de mettre une information. Je ne rentre pas dans tous les détails mais juste ce point-là. Oui si ce n'est que si c'est ce pratique. Et je pense que c'est ce qui est attendu en tout cas. Mais euh, euh, et vous allez aussi devoir faire attention aux formulaires de consentement que vous allez devoir mettre en place. Les formulaires de consentement, euh, lorsque le consentement des usagers euh, ou des agents même euh, sont obligatoires, il faudra mettre en place, si vous voulez, euh, des formulaires types faut pas se, se dire qu'à chaque fois, ça va, être, ça va être un travail colossal. Une fois que le travail en amont sera réalisé sur les formulaires types qui seront à, met, à mettre en place, ça ira. Je parlais tout à l'heure du site de la CNIL, n'hésitez pas à le consulter. Le site de la CNIL vous donne un ouais. certain nombre de ouais. documents, d'annexes, qui vous permettent. Alors, c'est long, rébarbatif, c'est sûr. Si vous avez la possibilité d'avoir un service interne de juriste, n'hésitez pas à le Non, voir mais sur le, le site de, de la CNIL sur et ce euh... sujet-là, il est assez oui, limpide. Oui, oui. Alors, pour si le coup, là, je dis si bien on pas, <rire> si on pas. Si on n'a pas spécialement envie de s'y plonger dedans, on a ouais. peut-être un service interne. Non, mais, mais en tant que. Et, euh, et voilà, donc, simplement, euh, par rapport à ça, c'est faire attention à l'information et au consentement qui doivent être donnés. Alors, justement, vous avez la parole. Oui, alors, bonjour. Sur le consentement, justement, j'avais une petite question. Donc, il va y avoir un consentement euh, papier, j'imagine, et un consentement numérique, dans certains cas. Euh, sur le consentement numérique... Vous pouvez vous présenter, monsieur, si ça ne vous ennuie pas, à Oli moins que oui, vous oui, protégiez non, non. votre identité, ce qu'on <rire> respecterait. <pas>. Olivier, responsable <rire> informatique, ville de personnel à Côte. D'accord. Euh, donc sur le consentement numérique, voilà, j'avais une petite question. On s'est doté d'un portail euh, citoyen pour euh, le centre social. Donc on, Les citoyens ont la possibilité maintenant de réserver et de faire des inscriptions. Un certain nombre de données sont demandées à travers ce portail citoyen tous les ans pour l'inscription de leur enfant. Donc il y a des données dites euh, « sensibles » qui concerne la santé des enfants, bien évidemment, et sur le consentement, ben voilà, qu'est-ce qui fait valeur juridique dans un traitement informatique et comment on détermine ce, voilà, ce consentement quelle valeur on peut lui donner à travers un formulaire en ligne ou euh, une croix à cocher on, Alors je vais, voilà, on monte. Je, vais, je vais transformer la question parce qu'on ne va pas répondre sur le plan technique, parce que franchement, là, pour le coup, on va complètement déborder. C'est le plan juridique, en fait. Euh, non, non, mais même sur euh, technique euh, au sens juridique, dans la complexité juridique. Simplement, simplement, simplement euh, peut-être euh, réagir sur où est-ce qu'on trouve les informations aujourd'hui. Qui explique en détail comment le consentement doit être euh, décrit Laurent, est-ce que par exemple... Il y, a des, il y a des... dans les sources. Oui. Euh, oui, il oui, y, y a plein de sources. Il y a une littérature monstrueuse autour du, de, de ce règlement. Donc euh, c'est pour ça qu'on vous pointe vers la CNIL, parce qu'ils font vraiment un super boulot de, de concentration de cette information. Donc, ça, par exemple, la gestion du consentement, vous allez trouver des informations très pratiques sur, euh, sur parce la Parce que CNIL, la réponse n'est pas simple. Ou à la FCDP, euh, qui, qui est un forum d'échange de, de, de, de cas, où, euh, sans arrêt, tous les jours, vous avez des gens qui disent, voilà, je sais telle situation, qu'est-ce que je dois faire euh, les agents se prennent des contraventions dans quelle mesure est-ce que je suis capable de gérer cette, cette information Donc, il, y a, il existe vraiment une communauté très active sur laquelle vous pouvez vous appuyer Vous n'êtes pas seul face à ça, ce que je veux dire, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Alors sachant que l'idée c'est d'ailleurs aussi qu'on l'entretienne hein, dans ce réseau de la de, des états généraux qu'on l'entretienne, Claudie va peut-être intervenir sur son atelier, qu'on qu va euh, voilà, on va entretenir cette relation entre vous si vous le souhaitez euh, dans, dans, euh, dans le cadre de, de ces états généraux qui doivent durer jusqu'à l'année prochaine euh, avec un début euh, qu'on va essayer d'installer de manière assez permanente. Euh, une autre euh, question Laurent Luc, euh, directeur euh, aux affaires générales, aux affaires médicales, au centre hospitalier d'Aubena, en Ardèche-Méridionale. Euh, parce qu'il n'y a pas que les collectivités euh, publiques territoriales qui sont concernées par euh, ces problématiques d'ouverture des données, euh, en tout cas de protection des données personnelles et d'ouverture des données publiques. Euh, moi, ça, ça, ce qui me pose une question, et la, la, la, la, la, la question ou la réponse juridique nous a, bien sur le sujet, c'est que comme on dit tout à l'heure, le GAFAM à qui on dit j'accepte pas vos conditions générales d'utilisation, c'est pas grave, on n'a pas le service Facebook. Le patient qui vient à l'hôpital et qui dit moi je veux pas votre système de traitement des données, le citoyen qui dit moi je veux pas de votre système de traitement des données en tant que citoyen, est-ce qu'on considère qu'ils ne sont plus citoyens de notre cité, est-ce qu'on considère qu'on n'a pas euh, autorisation de les soigner, puisqu'on a, on a besoin de leurs données personnelles ne serait-ce que pour des questions de sécurité sanitaire. C'est-à-dire que ça pose aussi un autre problème, c'est que si on n'obtient pas ces données-là, aujourd'hui on ne peut plus faire tourner nos, nos services publics tels qu'ils sont organisés. Donc qu'est-ce euh, qu que ça renvoie en termes de responsabilité vis-à-vis -vis de l'administration, auquel le citoyen ou auquel le patient dit euh, « je refuse ». Voilà, alors enjeu de gouvernance locale et citoyenneté, je propose que vous répondiez, euh, je crois que vous avez tous et trois à avoir une oui, réponse alors à apporter. moi portée. je vais faire euh, l'aspect euh, <rire> médiation numérique, euh, certainement pas euh, l'aspect juridique, euh, que je laisse euh, à ma la co-animatrice. En fait, la question que pose Laurent Laluc c'est la question de la confiance. Dans la transmission des données numériques. Euh, pourquoi on n'a pas confiance c est, c est, Je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Euh, et comment on peut faire en sorte que les citoyens français aient confiance dans leurs administrations Pourquoi on n'a pas confiance Parce que souvent, on n'a pas connaissance. On comprend pas. Donc on a peur. Donc on préfère ne pas donner. On préfère garder pour soi, quitte à ce que ce soit pénalisant. Euh, et donc là, je reviens encore sur la question euh, de la médiation numérique à mettre en place et de la médiation à la donnée, euh, d'arriver à sensibiliser euh, le cas échéant, si on rencontre ce type de problème-là, de peut-être pouvoir le, le renvoyer en fait, vers un atelier de médiation à la donnée qui va permettre de dédramatiser ce sujet-là et de, de faire comprendre aussi, euh, au public, et eh bien euh, voilà, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Oui. Et, et peut-être le, le point euh, euh, sur l'hôpital précisément, parce qu'il y a, il y a un, une, des stats qui sont sorties euh, qui, qui étaient assez euh, intéressantes sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, vous avez 89% des Français qui déclarent avoir confiance euh, dans euh, la santé, les, les organisations de santé publique euh, pour leur confier leurs données personnelles. Euh, ils ne sont que 13% à souhaiter ou avoir confiance dans des organisations privées, entreprises, pour leur confier leurs données personnelles. Donc là, je reviens encore sur la, la, la question de la confiance, puisque le secteur public hospitalier, notamment, jouit auprès des Français d'un capital confiance important et, et il faut savoir, et les, les, les collectivités ont ce risque réputationnel aussi quelque part à, à trop négliger les questions euh, citoyennes, de participation citoyenne sur la question d'ouverture des données et, et de règlement de protection des données personnelles, euh, d'entamer ce capital confiance qui aujourd'hui est, est fort en France. Alors, permets-moi, euh, Emma, de réagir avec une petite nuance. C'est qu'effectivement, c'est a priori que l'État qu'il faut que l'éducation se fasse et que les gens sont idiots et qu'ils doivent apprendre. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet profond. C'est qu'à l'hôpital, on peut capter les données, notamment euh, dans, certaines, dans certaines conditions, et les diffuser sans savoir soi-même ce qu'on fait. C'est-à-dire que si l'administration elle-même fait les choses de travers et que le citoyen le remarque, nous sommes du registre de la classe action, entre guillemets, de l'action collective, parce que ce n'est pas des vraies class action en France, hein, de l'action collective qui est d'ailleurs autorisée, euh, est particulièrement dans le cadre de ce règlement. Et donc je pense que justement, nous devons inciter. Les citoyens à se grouper. Moi, je propose, nous, avec l'Internet, on, on, on travaille là-dessus, mais on va proposer des conseils locaux de l'Internet citoyen où ce sujet doit être épluché. C'est-à-dire que les citoyens avertis, les médecins, etc., les, les, les, on est tous citoyens, vous et on ira nous. Hein, Emma euh, et puis, on va, on va questionner nos administrations sur le retard qu'elles ont dans la rédaction des documents, sur le, le blanc juridique qui existe dans leur, dans leur CGU, etc., etc. Il faut qu'on soit actif dans la participation. Participation, même si on a aussi besoin d'être éduqué et accompagné par les médiateurs. Bon. Oui, c'est en parallèle. C'est un travail, bon. mais deux, deux jambes, pour avoir oui, il, bah, il y a la jambe droite oui. il y a la jambe oui. droite. Mais, mais en l'occurrence, avec l'Internet, heureusement, que de... heureusement que les citoyens ont surveillé ce que faisait l'État, parce qu'il y a quand même eu des sérieux problèmes. Absolument. Contrôle citoyen, ouais, contrôle, citoyen etc., etc. Je vais laisser l'avocat répondre, mais sur ce plan particulier des données médicales, la, la loi n'a pas du tout les mêmes contraintes que pour le reste. Elle est, plus parti elle est particulière. Oui. oui, ce sont les données sensibles. Après, euh, je le disais tout à l'heure, la première des obligations qui va être faite, c'est de dispenser l'information. Déjà, si vous dispensez une information qui est claire aux usagers, ils auront déjà cette, cette notion de confiance. Ensuite, euh, vous avez aussi l'utilisation de la donnée personnelle. Euh, Au-delà euh, au de, de, de l'obligation de consentement, vous avez aussi, euh, je parle dans, dans le cadre de, de, de, voilà, de la santé, euh, même si c'est une donnée sensible, vous avez les motifs impérieux légitimes et surtout aussi en termes d'obligation d'intervenir lorsque les, les intérêts vitaux de la personne sont en danger. Euh, donc là, on est sur aussi des, des cas de lycéité où euh, la, la, la, le, le recueillement et l'utilisation de la donnée personnelle de l'usager euh, va, euh, va être autorisé. Une intervention de Nicolas Samar qui, qui a beaucoup travaillé aussi. sur et Ça vient normalement, ouais, voilà. hein, il est un peu lent. Oui, que je, donc, au sein de la FCDP, en fait, j'ai créé j'anime le groupe de travail données de NET santé depuis 2009. Donc, et, puis et puis je, je travaille... Euh, en région Bourgogne, avec le, le GSS e-santé Bourgogne sur euh, ben, le IDX, donc les dossiers de coordination de soins, le télémédecine, etc. Alors, sur, vous, sur votre cas, le plus, plus précis et, euh, et très classique, en fait, euh, de la prise en charge du patient, on est bien entendu sur la simple information, puisque l'objet, c'est la prise en charge du patient, que vous êtes un établissement de soins, et euh, est-ce que le patient peut s'opposer, en fait, à votre question, à l'informatisation de son dossier patient et en fait, dans ce cas-là, il faut qu'il qu invoque, qu'il justifie un motif légitime. Alors on a très peu de cas de, de jurisprudence ou de doctrine en la matière. En tout cas, on a une réponse de l'ACNIL en 91 ou 92, de, des hospices de Lyon, où en fait un patient s'était opposé à l'informatisation de son dossier. Et euh, devant le refus de, des hospices de Lyon, justement, de faire droit à sa demande, il avait saisi l'ACNIL, et c'est un des rares cas d'ailleurs où l'ACNIL s'est prononcée euh, parallèlement aux tribunaux, euh, eh bien, la bien CNIL a considéré qu'effectivement ce monsieur avait un motif légitime et il est en fait euh, en raison d'une appréciation du concreto c'est parce que, au regard de, la de sa maladie, il avait des membres de sa famille dans, de soins, dans des équipes de soins des Hospices de Lyon et il ne voulait pas que des membres de sa famille aient connaissance de sa pathologie. Et donc vous voyez qu'en fait, le, la base légale, vous c'est une mission de service public, vous prenez en charge un patient donc, le droit d'opposition d'un patient à l'informatisation de son dossier va être, en fait, euh, rarissime. Alors, je vous propose qu'on passe à, à l'autre sujet. Je passe la parole à, à, à Claudie. Ah, pardon, tu, tu voulais réagir euh... Non, non euh, sur, sur la question du patient. Non, d'accord. Voilà. Euh, sur la question de la gouvernance locale. Alors, oui. euh, tiens, je qu'on va récupérer le micro, si tu veux bien. Euh... Parce qu'en fait, on parle déjà quasiment de gouvernance locale dans tout ça, mais il y a une autre approche qu'on peut avoir peut-être plus, plus liée à la fois à la, à la gestion locale et à la démocratie locale, j'imagine. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Euh, certains me connaissent, d'autres moins. J'ai un passé euh, assez fourni euh, de gestion de collectivité locale, puisque j'ai été maire jusqu'à présidence d'un département également, il y a de cela quelques années, mais assez récente, pour pouvoir parler de tous ces sujets. Une remarque, je regardais l'inscription des participants et des participantes aux trois ateliers prévus, et plus de 50% des participants voulaient participer à l'atelier sur participation citoyenne. J'y vois là un signe. Et ça doit nous interroger par rapport à ce que disait Emma, surtout à un moment où une question très forte arrive et est très présente dans notre société, c'est la question démocratique. On voit bien aujourd'hui la défiance, l'absence de confiance qui s'est installée progressivement au sein de nos collectivités territoriales, et, et y compris au sommet de l'État de la même façon. Tout ce qui fait représentation aujourd'hui est interrogé, interpellé, questionné. Et je serai élu local aujourd'hui, je profiterai de cette opportunité de mobiliser la population dans un vrai débat politique, non pas en une seule soirée, mais sur cette question des données, mais dans une approche très politique du sujet. Il y a, il y a derrière tout ça, il y a de l'idéologie aussi, il faut voir les choses telles qu'elles sont, mais au moins parler ensemble, faire de l'information, et on sait que les citoyens et les citoyennes sont très intéressés par ce sujet. La gouvernance locale que je devais euh, animer. Je pense que euh, la question, et on en parle peu ici, on tourne beaucoup autour du public ou de ce qui est proche, l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, mais aussi euh, les cliniques euh, qui sont logées à la même enseigne. Et je dirais il faut y mettre aussi l'entreprise. Le citoyen qui intervèle dans la sphère publique est aussi le même citoyen lorsqu'il est salarié d'une entreprise et qui va être question des données de l'entreprise à interpeller le patron, ou euh, la responsable de l'entreprise. C'est très, très clair. Je veux dire, il va y avoir quelques différences. Elles sont déjà abordées ici avec euh, la partie euh, de l'hôpital. Hein. Mais ça, ça me renvoie, moi, je suis un ancien praticien euh, médical, à des questions de conscience, jusqu'où va la liberté de l'individu à donner ses informations sur ses euh, pathologies. Euh, ça existe, là aussi, euh, depuis euh, des années. Et on les retrouve, parce que tout cela, c'est... Euh, D'actualité. Et j'ai envie de dire que sur la gouvernance locale, moi je pose des questions, je sais qu'il y a des élus dans la salle, euh, des fonctionnaires territoriaux, euh, des chercheurs, Jean-Paul qui est en face de moi, qui est vice-président de l'association des maires ruraux et on se connaît bien, euh, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'organiser Il euh, y a la solution de l'entre-soi. Chacun se débrouille. La collectivité d'un côté, l'hôpital de l'autre les associations, la petite entreprise, chacun se débrouille. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une forme de territorialisation de la gouvernance locale Est-ce que c'est n'est pas un moment, là aussi, approprié pour dire chef d'entreprise, élu local, responsable d'associations, il y a des grosses associations qui ont beaucoup de personnel, et qui mobilisent de la donnée, Les organisations syndicales, retrouvons-nous et abordons cette question, je veux dire, de société, juridique, politique de concert et essayons de voir comment, d'abord sur la formation partagée, d'aller très loin dans celle-ci, de s'épauler. Hein, c'est ce qui se fabrique et c'est ce qui se voit là aussi dans notamment les Fab Labs, etc. où il y a sa, cette pollinisation de l'ensemble des compétences des uns et des autres qui apporte notamment une large contribution. Et je crois que ça me paraîtrait une piste certainement à creuser sur le sujet. Après. Euh, sur euh, des collectivités Jean-Paul est intervenu, il a eu raison la problématique est la même pour tous que l'on soit dans un village de 100 habitants une entreprise de 10 salariés ou qu'on soit à la tête d'une multinationale ou d'une grande ville, voire une métropole mais convenons que les uns et les autres ont aussi des singularités euh, maire de ville quartier difficile, plan banlieue on est euh, au cœur euh, de toutes ces questions là et je serai la maire d'une très grande ville. Il euh, y a des chevauchements de à se faire quand il va falloir amener euh, des citoyens et des citoyennes à partager, à venir sur ce sujet-là. Alors qu'eux, ils sont déjà très loin pour beaucoup désocialiser, voire en rupture. Et vous venez avec les questions des données. Et comment on les aborde hein, Je vois le sociologue qui pied du chef. J'aimerais bien l'entendre sur cette question, comme il s'est exprimé. Tout à l'heure. Mais quand on est dans le monde rural, on est encore face à une autre problématique hein, qu'il faudra là aussi euh, lever. Mais pour autant, je trouve que euh, j'ai toujours euh, là aussi l'habitude de dire que euh, le pire est à venir, mais nous parions sur le meilleur. Donc c'est une formidable euh, opportunité que nous vivons, c'est une grande aventure à travers cette question de la donnée, mais à condition de ne pas la restreindre à une question purement technicienne. Mais à en faire une question beaucoup plus large, j'ai envie de dire philosophique, politique, sociétale hein, et de vie, de vie communautaire. Et là, moi j'interroge, je vous interroge là dans la salle, j'aimerais bien vous entendre sur quest ce que vous avez à dire sur le sujet. Hein, parce que de considérer que la parole vient d'en haut et puis que finalement euh, toutes, les, toutes les choses vont se faire, il y a autant qu'on a compris qu'il ne suffit pas de dire pour que ce soit fait et que ça, ça s'inscrive dans l'ensemble du territoire. Donc moi. Euh, et je, je nous encourage et je vous encourage surtout, allez-y, parlez de façon pratique, y compris sur d'autres modes, mais exprimez-vous. Là, maintenant, on a trois quarts d'heure devant nous et il faut y aller. Ça y est, ça marche là. Je te remercie pour tes propos chaleureux avec la ruralité. C'est vrai que nous, on doit tout faire un au bout de l'autre. Voilà, c'est les mêmes lois pour tout le monde. Mais cela dit, on n'est pas, souvent on le dit à ça ne veut pas dire maire râleur, ça veut dire maire ruraux, tout simplement. Et, et euh, on a toujours su inventer et répondre euh, ensemble dans les territoires, pas que les élus, mais avec tout un maillage. Et on l'a fait avec les états généraux de la ruralité plusieurs années de suite. où On se rend bien compte qu'on est tous dans, dans, dans un univers. L'année dernière, Florence a, a pu témoigner, elle était, elle était présente. Que ce, avec les, les chambres euh, consulaires, avec euh, les associations locales, etc. Tu as raison, sans doute, de dire euh, que territorialiser euh, la gouvernance locale dans ce domaine du numérique, ça peut être quelque chose d'important. Et je préfère que les maires aient l'initiative que d'avoir à subir ou à ce qu'on leur impose des périmètres où ils ne veulent pas être. Et, et, et s'ils ont envie d'agir et de faire, qu'on les laisse faire, qu'on les encourage, qu'on les accompagne. J'aurais pu dire tout à l'heure qu'à l'échelle des maires ruraux de France, on a tout un réseau et on a désigné quelqu'un, on a donné une mission à quelqu'un qui s'appelle Laurent Vincent et qui va être là pour aider les communes rurales à cheminer dans la mise en œuvre de la RGPD. Euh, on est prêt. Euh, C'est comme tout le reste, on attend le dernier moment. Alors on n'était pas prêt hier, on est dedans aujourd'hui, je vais en parler demain en Assemblée Générale. On est dedans. Alors après, euh, si on est accompagné, on saura faire. Voilà. Si on nous demande de mutualiser, de machin, de retirer encore une compétence à main rurale, on ne le fera pas. On est vent debout contre tout ce qui est obligatoire dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Donc, si aujourd'hui, on veut motiver les gens à numériser dans les, dans les communes, aussi, quelle que soit leur dimension, à faire du numérique, et Florence, tu sais tout ce qu'on peut faire chez nous, euh, on, on est prêt, on est dedans. Mais c'est pas la peine d'attendre que tout le monde soit prêt, on va perdre du temps. Laissons avancer à leur rythme, c'est le ont envie d'avancer. Et aidons-les, accompagnons-les. Voilà. et puis réfléchissons à ces commissions extra-municipales, c'est des formes que, qui pourraient Absolument. être euh, des formes participatives, la co avec l'ensemble des, oui. euh, des citoyens volontaires représentant des différentes strates de citoyenneté. Parce qu'il euh, y, y, y a des choses très surprenantes, on a, je, je le disais tout à l'heure, moi je gère un foyer logement, c'est pareil, on est dans un contrat local de santé, euh, tout le monde va avoir les mêmes données pour les, les résidents de l'établissement, le médecin, le, kiné, le ah. euh, voilà, l'infirmier, ah. le pharmacien... Et ils auront tous les mêmes données, il suffira qu'un l'établisse et tout le monde l'aura en intranet. Attention. Alors, une remarque. Euh, ouais, ben, on, micro, est... <rire> on vit ensemble dans les territoires, on a appris. Non, non, mais je, je, je, comprends. Non, je comprends tout à fait vos contraintes, c'est pas ça. C'est juste, attention, c'est pas parce que vous avez plusieurs organismes qui ont la même donnée que vous pouvez mutualiser. Pourquoi Parce que la finalité n'est pas la même. Dans le RGPD, le, le point qu'il faut tenir, c'est la finalité. C'est-à-dire que moi, euh, je peux avoir des informations sur un client, mais je ne peux pas avoir telle ou telle information parce que je n'ai pas la finalité pour avoir cette information. Par contre, ben, son assureur va avoir cette information. Je ne peux pas mutualiser euh, les moyens entre... Je, je vous parle de ce que je sais moi, hein, pas nécessairement... Euh, comment avec la santé. On ne peut pas comparer avec la santé, mais un dentiste ne va pas avoir besoin des mêmes informations qu'un euh, qu euh, qu neurologue. neurologue qu c Et ah, c'est voilà. la finalité. Non, mais je, je comprends. Je vous explique simplement. C'est ce la règle, C'est règle, règle. malheureusement. Je vous explique. Vrai. Maintenant, vous avez raison sur un point, c'est qu'il faut mutualiser les moyens sur, sur beaucoup de choses. Vous, vous, vous disiez, on n'était pas spécialement informés. Moi, ça fait un an que j'interviens auprès... Alors surtout des organismes privés. Mais ça fait plus d'un an que j'interviens pour former les entreprises. Je suis très étonnée quand j'entends effectivement qu'il n'y a jamais eu Et J'ai entendu tout à l'heure qu'il qu y a quelqu'un qui a dit « on a été informé avant-hier ». Je ne sais plus qui a dit ça. J'étais euh, assez appassionnée par l'information. Ça, ça, ça, droit ça droit. il y a énormément, on peut en témoigner, les citoyens, les oui. ils, voient, ils voient RGPD, ils disent « Ah oui, j'ai vu un truc qui s'appelle RGPD ». Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Oui, oui, Et beaucoup d'élus dans je, notre je, réseau je ont ne, téléphoné. Je, je, je ne fustige pas ouais, les euh, élus euh, ou quoi que ce soit. S'ils ont des RG je, dans je, tous je, les je, sens. Je ne fustige pas du tout les élus, les collectivités. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne s'est pas interpellé avant au niveau de l'État c'est bien, bien le problème, c'est qu'il n'y a pas eu, il y, a pas, voilà. y a eu un, un déficit mais, du côté attends, des préfectures. Attention, allez peut-être au -delà l État l Simplement des, des ouais. informations étatiques qui vous sont données. Allez au-delà. Je pense aux CCI, euh, elles en dispensent énormément de formations à ce titre-là. N'hésitez pas, voilà. Mais enfin, bon, euh, les élus allaient se former dans les CCI, je, je vois mal, le... <rire> c'est un peu compliqué. Bah, J'ai euh... des élus qui sont venus, à des formations. Oui, ouais, sont... mais le problème, c'est qu'il y a vraiment des, des enjeux de compétences qui ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas que les formations du secteur privé soient les mêmes que celles du secteur public, parce qu'en l'occurrence, on a quand même des... Je sais que la, la, la, la, le règlement laisse des zones, justement, qui vont permettre à ce que des, certaines choses soient... soient Appliquée d'une manière personnalisée, en quelque sorte, en fonction des structures, en tout cas publiques. Donc, euh, enfin, c'est ce qu'on m'a confirmé. Oui, juste euh, un point, par Danielle, point ce que, eh bien, Juste un point. Bon, euh, mutualiser, ça ne veut pas dire mutualiser les données. On peut mutualiser... Oui. Des... Non, non, mais vous, vous répondez en disant on mutualise les données, mais moi, je suis effarée qu'on puisse même poser cette question. Il ne s'agit pas de mutualiser les données. Non, non, il s'agit de mutualiser les logiciels ou les systèmes d'information le oui. qui sont vides par définition. Mais je veux ah, mais dire, on ne si va pas les mutualiser les données. Alors, je vous propose de ne pas entamer de... Non, non, non, mais juste Le cette question-là, c'est très, très grave. Là, là il faut, on ne peut pas mutualiser les oui, données. On n'est pas peut-être les d'accord. Mais on peut... Mais on, Attendez, on peut peut-être écouter Daniel. Oui, Jusqu'au oui, bout. Non, non, je dis qu'il faut quand même avoir une toute petite connaissance en distinguant bien ce qui est de l'ordre du contenu, de la donnée, du texte, tout ça, de, de l'image, euh, de la photo, ça c'est du contenu. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de Creative Commons mais nous, on gère le contenu, le partage des contenus. En revanche, les logiciels libres dont il a été question, c'est les logiciels, c'est autre chose. Et on peut mettre en commun des logiciels, mais on ne met pas en commun des données. C'est ça que je veux dire. Et surtout alors Voilà la limite. Euh, on vous a interpellé, je vous en prie. du point de vue du sociologue. Justement, je crois qu'il y a quelque chose qui nous apparaît comme très réformiste dans la, la, la RGPD, et puis qui nous apparaît comme étant, bon, finalement, une mutation, une petite mutation de notre société, une mise en adéquation avec, bon, finalement, des, des réglementations internationales, etc. Moi, je crois que c'est révolutionnaire. Je crois que c'est révolutionnaire, et en fait, ça suppose de rompre la logique d'exclusion, de ségrégation, la logique d'exclusion, elle est très présente dans notre système scolaire, par exemple. Et quand vous parliez dans les quartiers, bon, voilà. Et passer à une autre logique, qui est une logique d'intégration, de responsabilisation, ce que les anglo-saxons appellent d'employment. Ouais. Alors moi, je collabore à, à un Fab Lab, donc à Dijon, et, et aux gens qui arrivent dans le Fab Lab, on ne leur demande pas leur diplôme, on ne leur demande pas leur niveau de vie, on ne leur demande pas leurs origines, on leur demande leur projet leurs compétences, leur rapport à la citoyenneté. Et je crois que la RGPD n'est pas seulement administrative, bien que bon, les aspects administratifs, vous en avez parlé, sont très importants, il faut vraiment les traiter. Mais elle commence au niveau de la société, par la formation éthique et citoyenne, au respect de la vie privée et à l'apprentissage la de la démocratie numérique. Merci. Alors, euh, oui, Joël, je t'en prie. Oui, on revient finalement aux, aux, aux questions posées tout à fait au départ. Euh, la loi peut évoluer, maintenant elle est européenne sur ce point-là. Simplement les fondamentaux euh, qui sont les plus importants, c'est les prises que l'on peut avoir pour protéger notre liberté, euh, le contrôle qu'on peut avoir. Et, et là, ça rejoint peut-être une question qui était posée tout à fait au début, enfin qui était évoquée par plusieurs d'entre vous, euh, la question, j'allais dire, politique. La question politique de la donnée et sur la question politique c'est une question enfin moi qui me qui me taraude depuis pas mal de temps notamment par rapport à tout ce que ce que, ce que tu es ce que vous avez dit ce que tu as dit on, sur, le, sur la citoyenneté sur toutes ces questions là et euh, alors certaines certaines collectivités euh, euh, avancent vite moi je sais que on a réfléchi quelques-uns notamment sur l'idée euh, ce que fait, ce qu'essaye de mettre en place, je crois que ça fonctionne maintenant à, à Lille, à Kimourale avec le conseil métropolitain du, métropolitain du numérique. Du numérique euh, tout à l'heure, tu parlais du, des conseils euh, locaux de l'Internet citoyen, Mont, citoyen ou etc. Ou ailleurs, etc. Plus plus. Je pense que c'est des questions importantes. C'est des questions importantes à la fois en termes de citoyenneté, en termes de formation. En termes de formation. Euh, je crois que là, et moi je suis effectivement très content... En, en, plus, avec ma casquette d'élu, avec ma casquette euh, d'enseignant d'avoir euh, de, de, travaillé euh, au niveau de l'université de Bourgogne, on a travaillé depuis très longtemps, on a, on a fait des cours d'administration, e ça remonte en des études de terrain de, qui montent à, je sais pas, à 2000 à peu près, l'année 2000, donc, sur plein de collectivités territoriales, d'ailleurs pour le coup on a une base de données qui est assez, assez impressionnante, et, et on continue, tout à l'heure on parlait euh, euh, par rapport aux données, il y a les citoyens, et là, effectivement, on intéresse. Il y a surtout les citoyens qui sont taraudés par cette question-là, mais en, en termes de collectivité, il y avait un des ateliers qui devait s'appeler « moyens humains » ou quelque chose comme ça. Euh, pour, pour les formations, de, de, moi, je m'occupe d'une formation qui est un, un master de, de droit des ressources humaines des, des, des fonctions publiques, eh bien, nos étudiants, d'ailleurs... <rire> Il y en a un qui est dans, qui est dans la salle, qui est en stage. et je remercie d'ailleurs le, le centre de gestion, puisque c'est le centre de gestion de la, de la Côte d'Or qui, euh, qui, qui le met euh, comment dire, au travail sur ces questions de RGPD. Eh bien, on est sur une logique de formation, on est sur une logique, alors là, en même temps, je crois, une logique de mutualisation, parce que le problème, euh, problème des petites communes que vous avez soulevées, des, des, des communes rurales, c'est comment on fait vous avez parlé de l'association des maires, maires ruraux, il y a les centres de gestion, etc. Il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux de, de, de mise en commun. Il y a Ville Internet, il y a la Mednum, etc. Tout ça, ça doit s'enclencher. ce que dit Claudie est juste. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet politique dont on doit tous se saisir. Et ce n'est pas un sujet technique. Les gens prennent ça comme un, le même débat qu'on avait il y a... Il y a dans l'informatique vieux style, entre les analystes et les informaticiens. Hein non, c'est un sujet qui est avant tout un sujet politique. Et euh, moi, je suis très content en tant qu'élu, je vais terminer, euh, très content en tant qu'élu de voir que finalement le RGPD, un peu ce que disait notre collègue de, de Vannes, nous oblige à tout remettre à plat. Qu'est-ce que c'est qu'une administration on, on fait rentrer dans une administration de la donnée, quelle qu'elle soit, un hôpital, etc., il rentre de la donnée, il sort, la donnée est traitée, il ressort des autorisations, des permis, des, ce que vous voulez, permis de construire, etc. etc. On, on ne fait que ça. On est que dans... Alors, effectivement, on voit sous l'angle juridique, etc. Les gens des sciences de l'information, des humanités numériques, comme on dit maintenant, de digital humanities, euh, voient ça sous l'angle de l'analyse, de, la, de la circulation de données. Eh bien, euh, voilà, ça c'est des sujets euh, clés sur lesquels on doit tous travailler à la fois nous en tant que collectivité, à la fois bien sûr euh, les universités et la recherche qui doit nous accompagner, qui doit précéder, qui doit anticiper. On a parlé des DPO, enfin des DPD, pardon, tout à l'heure. Bah, on en parlait à table. Où sont les gens formés Où sont les gens formés Il y a un challenge, euh, il y a un défi, pardon, euh, important à relever notamment pour les universités, pour former tous ces gens. Alors, voilà. euh, on a quasiment eu des conclusions, là. Alors, Emma, un petit mot de conclusion. Et en fait, ce qu'on va faire, comme ce sont des états généraux, c'est d'ailleurs ça qu'on a voulu enclencher, c'est ce débat-là, eh bien, je me permettrai d'aller vers certains, ceux d'entre vous qui veulent euh, apporter leurs petits mots de conclusion, et on fera un petit galop final avec, avec vous. Donc, euh, au titre de, de conclusion, Emma, euh, elle oh, a lourde de responsabilité. Euh, enfin, surtout, sur, non, non, sur, sur mon sujet. <rire> euh, je sais ce que tu veux. Alors moi, déjà, euh, enfin, je trouve que les débats sont extrêmement riches et que là on voit quand même à quel point euh, tous les sujets sont intriqués. Euh, la médiation numérique, la question des systèmes d'information, la question de la formation des élus, euh, la culturation numérique, de la population, etc. Euh, moi ça m'appelle euh, euh, une chose, je pense qu'il y a, en tout cas si je dois vraiment penser en termes de ou de, de, de conclusion, euh, ça m'appelle euh, une chose euh, et une seconde chose en, en conséquence. La, la chose, si vous voulez, c'est qu'en tant que collectivité, euh, il y a un besoin d'avoir un peu des boîtes à outils finalement. Euh, des, des modes d'emploi, des, des manuels, des guides, euh, voilà, qui permettent euh, d'avoir une vision un peu transversale sur ces sujets-là. Euh, euh, alors, on peut prendre pour point de départ la question du RGPD euh, et aller vers d'autres sujets. Euh, pour celles et ceux d'entre vous qui sont au courant, il y a euh, une stratégie nationale pour un numérique inclusif qui est en cours euh, d'achèvement, j'allais dire, et qui est pilotée par euh, le secrétariat d'État au numérique et la mission société numérique de l'Agence du numérique qui vise aussi à produire cette boîte à outils là pour les territoires, pour les collectivités, en lien évidemment avec l'ensemble des acteurs après qui, qui agissent là-dessus. Donc je pense que là c'est sur le numérique inclusif, mais, euh, mais moi ça me.. Enfin, les, les sujets sont quand même assez liés, donc peut-être y aurait-il un, un intérêt justement à travailler à, à des passerelles là-dessus qui je pense se feront naturellement, en tout cas nous, du côté médiation à la donnée. Euh, la seconde chose, en, en conséquence, c'est la question de, de la formation. Là encore, j'y reviens parce que euh, c'est bien d'avoir une boîte à outils. Euh, maintenant, euh, c'est un peu comme le site de la CNIL. Il y a des autodidactes brillants euh, qui arrivent à s'approprier euh, très rapidement un site internet, et puis euh, voilà. Euh, puis bah, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas euh, plein plein de choses, euh, voilà. Et, et, et donc. Et donc, euh, on, a, on a un besoin aussi de formation euh, qui est important en lien avec cette production-là. Donc, moi, c'est vraiment euh, les, deux, les deux choses, les deux points un peu de conclusion sur lesquels, euh, lesquels j'arrive. Et peut-être, euh, en tout cas, là, je parle pour la, la coopérative, enfin, la Mednum, euh, en tant qu'acteur enfin, voilà, rassemblant un grand nombre d'acteurs de la médiation euh, numérique, je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de cela. Euh, de... de contribuer à cela. Donc on l'a fait sur la stratégie nationale pour un numérique inclusif dont on est co-rapporteur. Euh, on, on, on participe euh, avec, voilà, c'est aussi à ce titre-là que je suis là euh, sur, sur les débats sur le, le RGPD. Euh, et je, je pense qu'il serait intéressant puisqu'il y a ici euh, bah, ville et internet hein, sur la formation des élus, euh, d'autres types d'associations, de, de, de représentants qui, qui ont, qui sont des, des, des, qui permettent de faire cet effet boule de neige-là euh, peut-être un, un intérêt à agir de manière concertée notamment pour construire les référentiels de formation des formateurs, des formateurs. Parce qu'on a quand même ce problème-là sur un sujet extrêmement nouveau. Euh, alors, est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé encore euh, veut, c'est le moment, euh, s'exprimer euh, Oui, monsieur, je vous, a, je vous amène le micro. Ou vous, vous utilisez le vôtre. Oui, Lionel Chapuis, euh, je suis père d'un professeur agrégé de philosophie. Euh, <coughs> il me semble qu'il euh, y a quelques mots qui ont qui sont nécessaires, je veux dire, quand on parle de la, la gestion des données personnelles, elles n'ont pas toutes la même valeur, euh, et puis surtout elles ne sont pas toutes euh, euh, la cause possible euh, d'un préjudice. Toutefois, la, la méfiance des citoyens euh, à l'égard des administrations et, et des États est totalement justifiée. On en a euh, en France la sinistre mémoire, puisque euh, le, fichier, le fichier des juifs qui avait été administré euh, par Pétain euh, a suivi euh, son cours papier à lui seul et il a permis quand même l'extermination d'un grand nombre de personnes. Euh, ultérieurement, euh, des, des données ont été collectées par les services d'intelligence domestique et ils ont été utilisés à des fins politiques contre les citoyens. Euh, on est en, en train de mettre en place... De, des systèmes qui pénètrent l'intimité de la vie quotidienne des citoyens donc la méfiance des, des citoyens je, je, je m'en fais l'écho alors maintenant que du point de vue philosophique il y ait euh, parmi nous des, des tenants euh, d'une société euh, libérale et euh, transparente euh, philosophie à laquelle euh, j'adhère plutôt et puis des, des tenants d'une philosophie euh, d'un monde euh, prostré sur lui-même euh, qui ne viserait qu'à se protéger de danger imaginaire d'ailleurs dans une espèce de paranoïa collective, je, je me dis que euh, dans la RGPD il y a certainement une marge de manœuvre pour euh, que chacun choisisse le degré euh, de culpabilité qu'il veut s'infliger lui-même voilà Merci pour ce témoignage euh, la philosophie et la politique évidemment vont ensemble et je trouve ça particulièrement intéressant quelqu'un d'autre peut-être euh, dans cette conclusion euh, collective voilà je, je, je ça fonctionne oui. simplement voilà, moi, je, je suis tu là parce pense. que euh, je suis responsable au niveau de la commune du de, de numérique tout ce qui est nouvelle technologie et puis elle la même chose au niveau départemental de l'association de des de haute de, de, de, de donc, euh, j'étais vraiment intéressé par tout ce qui s'est dit cet après-midi. Euh, mais alors, je vais re redevenir très terre à terre. Euh, moi, je pense que dans un premier temps, ce qui est, et c'est comme souvent, le, ce, qui, ce qui me semble le plus important, c'est ce fameux registre qu'il faut faire dès le départ, c'est-à-dire recenser, euh, recenser effectivement euh, les, les données qu'on est amené à traiter les uns et les autres. Euh, et ça, je crois que c'est. Après le reste, effectivement, on peut euh, mais si, si, si cette première euh, cette première étape est, est, est vraiment bien faite, je pense que le reste, euh, le reste suivra. Je veux dire la, la, la, la, la, la, on peut avoir une boîte à outils, on peut avoir euh, mais voilà, je pense que c'est ce point de départ qui est important. Savoir de quoi on parle, enfin, ce qu'on lo produit localement et ce qu'on traite euh, éventuellement. Le localement. Voilà, le pragmatisme des Et rouvaux. vous avez totalement raison. Merci. <rire> Une autre euh, remarque, avant qu'on on se quitte euh, euh, sur des conclusions, on va demander... Je vous en prie. Alors, simplement parce que euh, je ne veux pas faire de droit, je veux juste rapporter euh, peut-être un une illustration de ce qui serait souhaitable peut-être de mettre en œuvre. au regard de ce que j'ai entendu chez médiateur numérique, chez les anciens élus, de, de, de participation citoyenne. Euh, j'ai pu aller à Montréal, et à Montréal rencontrer le, le directeur de la ville numérique, qui mène une politique extrêmement offensive. Et depuis euh, dix de... ans Et ça fait, ça fait des années. C'est un personnage absolument euh, incroyable. Et... et un, un exemple tout bête. Il y, y a un thème qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Enfin, qu'on a effleuré, mais on en, on, je crois qu'on n'en est pas encore là. En réalité, c'est l'open data. Et l'open data des données publiques. Euh, et à Montréal, il a mené, euh, Stéphane Guidoin, hein, il a mené une, euh, une campagne pendant des mois et des mois pour sensibiliser la population sur l'open data et pour demander à la population par voie de sondage euh, euh, ce que la population attendait de l'open data. Quelles sont les données publiques auxquelles vous souhaitez vous accéder euh, Alors ça peut être sur le transport, ça peut être sur le, les points d'alimentation, sur... Euh, euh, oui, voilà, voilà, bon, bah, la, la neige, le problème de la neige à Montréal, ça se pose aussi, pas qu'à Dijon. Euh, et, et donc, euh, je, je, je crois que c'est un moyen, c'est un vecteur, et, et c'est pas un vecteur innocent, c'est-à-dire que c'est assez facile à concevoir pour un public qui ne connaît pas le RGPD ou le, enfin, les, tout, tout, toute la technique tout le, tout le droit toute la, etc. C'est quelque chose de concret pour la population et c'est quelque chose qui, qui permet justement de créer un, un lien entre, entre la ville et puis euh, le passage de la ville à la smart city et euh, l'association euh, de la population euh, à la création de cette smart city ça lui donne aussi un sens politique majeur, euh, c'est que euh, le, le résultat va correspondre à ce qu'a souhaité la majorité, donc ça va légitimer en même temps euh, cette, euh, c est, c est la création de la Smart City. Moi je trouve que c'est extrêmement euh, intelligent, euh, euh, subtil et en même temps très efficace et concret. Et je, je crois que c'est un moyen, effectivement, pour la population. Évidemment, là, euh, on est à Montréal, on n'est pas dans une zone rurale. Alors, c'est oh, une, une illustration. La démocratie est parfois est, est est rapide hein, en zone rurale. Mais, oui, mais là, <rire> c'était vraiment, enfin, en ville, ouais. des problématiques de, vraiment urbaines. Mais on peut, on peut tout à fait imaginer, euh, je, je crois, faire preuve d'imagination et de, euh, montrer les vertus euh, que, euh, la, sans, sans, sans devenir un pangloss, hein, de la... De, de, de, de la Smart City, non, avec un contrôle, avec, avec, une, mais avec on je peut crois, être... une préoccupation politique forte, mais on, on peut par des dispositifs de ce type euh, associer la population et la faire venir petit à petit à la maîtrise de l'outil et, et, et à la maîtrise de leurs propres données personnelles et à la, à la compréhension d'un nouveau système. Comme, enfin, voilà. — On, ne peut, on ne peut aller que dans votre sens. Ça fait 20 ans qu'on parle de, du numérique comme un vecteur de démocratie, mais aussi comme un vecteur de contrôle. Et là aussi, je pense que la RGDP est exactement au cœur du débat et d'un grand débat qui va durer parce qu'elle pose cette question-là. Et elle pose donc la question de la responsabilité des politiques et des élus locaux dans leur capacité à prendre en compte la parole citoyenne. Et, et effectivement, sur les besoins qu'elle a, notamment des besoins de protection... Euh, de, ce, de ses droits, euh, donc de son identité et des besoins de protection euh, de euh, l'information qui circule, qu'elle fait circuler, qu'elle reçoit. Donc on est effectivement dans, ce, dans, ce, dans cette dimension-là euh, de, de, de longue date. Voilà. Alors Emma, voulait ajouter un petit mot, peut-être Voilà. Et puis après, on est obligé de, de conclure. Alors, je vais, je vais, vous avez fait un cocorico tout à l'heure, je vais me permettre de faire un cocorico également. Euh, puisque ce que vous mentionnez hein, sur, sur ce qui se passe euh, au Canada, euh, évidemment ce qui se passe au Canada, euh, on, on l'a aussi en France, on a euh, des villes qui s'appuient en fait sur ce qu'on appelle des média labs. Euh, des médias labs en fait euh, bah, ce sont des lieux de médiation numérique où on traite particulièrement de cette question des médias et des données. Et vous avez, là, je prends l'exemple de la ville de Grenoble, euh, bon, dont on connaît, hein, euh, euh, j'imagine particulièrement ici, euh, les, les, les, les actions en matière d'ouverture euh, des données publiques, euh, qu'ils accompagnent d'une politique assez volontariste hein, sur la question euh, de médiation à la donnée. Et donc, euh, ils ont, euh, ils, eux, on, on Voilà, il y a des actions de, de, de médiation à la donnée euh, dans ce cadre-là, simplement pour, pour dire qu'on a, nous aussi, hein, France, en Europe, parce qu'à Barcelone aussi, il y a des politiques très volontaristes là-dessus, euh, des, euh, des initiatives importantes en ce domaine. Si Joël me permet, je vais donner la conclusion à, à notre vice-président, Claudie euh, Le Breton, pour, euh, je crois que, bah, je, euh, enfin, situez, voilà, euh, alors si vous, vous voulez, euh, vous restez assis, allez, vous allez tous les deux au, au, au pupitre. <rire> Et euh, voilà, je vous remercie de faire euh, en moins de cinq minutes parce que derrière, certains ont des trains à prendre et on me le signale sur mes, sur mes SMS. Voilà, je vous en prie. Ça marche, là, là ça marche. Ça marche. Voilà. Non, je ne vais pas faire de conclusion, je vais rester dans le droit fil de la discussion que nous venons d'avoir euh, ensemble. Euh, je dirais, euh, moi aussi, j'ai cédé un peu au voyage il y a ça quelques années, euh, quand nous réfléchissions à la politique d'aménagement du territoire de la fibre et autres sur mon département en Côte d'Armor, et euh, j'avais demandé... Euh, Là où ils étaient en avant, c'est vers le Canada qu'on m'a orienté. Et ils avaient un programme à l'époque, je pense ce c'était pas que la ville, c'était le Canada branché. Et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses chez eux et qui nous a bien servi. Il n'est pas question de dupliquer de reprendre, hein, mais il y a toujours des enseignements à faire, là, là comme ailleurs, ça me paraît euh, essentiel. Sur, sur les questions euh, des données... Une anecdote pour et les élus des administrations territoriales vont comprendre. Moi j'ai connu l'époque où, quand on devait voter le budget, il y avait ce qu'on appelait les quatre vieilles, la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier et la taxe professionnelle, l'impôt économique, et bien souvent que l'on soit dans une ville ou dans une commune rurale. On commençait d'abord par les dépenses et puis après, on voyait les recettes et à la fin, on disait, il faut que le pied rentre dans la chaussure, donc le taux de fiscalité. Et c'était, euh, bien souvent, il euh, faut le dire, euh, fait avec euh, oui, le percepteur, mais euh, c'était fait un peu au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupait pas de qui payait la TH de ceux qui étaient exonérés, quelle était la répartition de l'impôt, etc. Et nous avons été euh, quelques-uns en progressant, à réfléchir à l'idée si on veut vraiment avoir une politique de la fiscalité locale juste, il faut que nous ayons des données. Et j'étais je, je, je, d'ailleurs assez satisfait, mais il a fallu attendre 2015 pour que toutes les associations d'élus locaux, maires, départements, régions, intercommunalités et les autres, ont signé à Bercy une convention entre nous où le ministère du budget, représenté par Christian Eckert, le budget d'alors, accepte que Bercy donne toutes les données sur la fiscalité locale. Vous voyez un peu le, le cheminement, et ce n'est qu'en 2015 où les choses sont après ainsi, parce que là, les élus, hein, et Joël, je pense que ça te parle, et d'autres élus ici, quand on veut faire une augmentation de taxe d'habitation, ben c'est bon dans une ville de savoir qui va la payer et à quelle hauteur et quels sont les revenus. Des uns et des autres pour essayer d'avoir ce qu'on appelle une justice fiscale. Car la justice sociale repose beaucoup sur la justice fiscale. Et pour le monde de l'entreprise, c'était pareil. Une deuxième anecdote un jour, j'ai invité dans mon intercommunalité que je présidais, une petite intercommunalité, mais on avait pas mal d'entreprises. Il y avait 12 chefs d'entreprise, des femmes, les hommes, plus d'hommes que de femmes, et j'avais fait une petite chose. Je dis Vous allez vous asseoir à votre place. Il y a un petit carton, vous allez le retourner, et c'est le montant de la taxe professionnelle que vous payez. Ils se sont tous trompés de place. Donc, c'est dire quelque part que sur ces enjeux de fiscalité, c'était pas si simple que cela en matière d'information. Puis dernier point, pour être pragmatique, c'est vous qui disiez, monsieur, à la belle moustache et à la chemise bleue, qu'il fallait commencer par le registre. Je crois que vous avez raison. Très pragmatique. Il faut être préparatif. Il faut d'abord commencer par nommer le DP, okay. euh, c'est essentiel. Euh, alors je ne sais pas si c'est une délibération du conseil municipal. Oui, ou il faut une délibération. Délibération du Donc, conseil municipal. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Oui. Ou quelqu'un de, de la collectivité, puis après, c'est le, le registre. Mais très vite, euh, pour les élus, il faut qu'il y ait un débat politique avec les, les citoyens. Que faire de cette richesse de la donnée pour les politiques d'urbanisme, pour les politiques sociales, pour les politiques scolaires, etc. C'est ça qui va être intéressant. Hein parce que vous savez d'avance, il n'est pas question de jouer les Google. Vous n'allez pas pouvoir pouvoir vendre vos données à l'extérieur. Et comme disait Laurent, ce serait une erreur de penser si j'ai bien compris. Ce n'est pas un produit. Hein question des données, parce que on est sur des questions juridiques. Mais avant que les questions soient juridiques, elles sont qu'abord, professeurs, philosophiques, politiques, c'est ça qui est essentiel puisque il s'agit bien des individus, des citoyens, des citoyens, et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. <rire> voilà, j'ai déjà trop parlé. Euh, à Dijon, nous étions euh, il y a ça quelques années pour les ATIC, l'université territoriale de l'Internet numérique citoyen, ou de, de l'identité numérique citoyen, hein, et on est toujours bien réguliers à, à Dijon, et c'est vrai que... Les plats sont bons, sont épicés aussi par les spécialités locales. Et c'est à toi, donc, le Dijonnet, de conclure notre eh bien, Merci, en tout cas, merci, Claudie. Merci également, Florence, et puis merci à l'ensemble de, de toutes celles et tous ceux qui ont participé pour les éclairages variés. On a eu des éclairages, j'allais dire, un petit peu juridiques, parfois techniques. Là-dessus, je vous rassure, vous, vous avez identifié les, les juristes du, de, de, de, parmi nos intervenants. Donc ceux qui ont des besoins de formation sauront où s'adresser, à la limite même, en tant que... change de casquette, mais en tant que fac de droit, et, et ce n'est pas le moyen qui me contredira, on est outillé pour faire de la formation euh, de haut niveau sur, ces questions de, sur toutes ces questions plus larges du droit du numérique, indépendamment de, de, de la seule question du droit. Euh, du droit des données. Donc euh, là-dessus, je pense que cet éclairage-là vous sera utile. Merci également à tout ce que vous avez apporté, notamment sur la réflexion, euh, j'allais dire en termes de ce qu'on appelle les sciences d'information et de la communication, qui euh, disais tout à l'heure les humanités numériques comme on parle maintenant, mais euh, du point de vue, et je vous remercie d'avoir cité euh, Guy Brébant aussi sur ce qu'il disait en. En 1974, Guy Bregan était dans mon, dans mon jury de thèse sur le, le contrôle de la proportionnalité dans l'action unilatérale. Vous voyez, c est, c est, ça me parle, euh, ce genre de, de personne. Et c'était quelqu'un qui, euh, qui euh, comment dire, avait une approche euh, très humaine des questions, des questions juridiques. Alors, cet aspect humain de, de, de l'approche des questions juridiques comme des questions informatiques, comme des questions informatiques, je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, souvent, je me rappelle avoir assisté à un, à un congrès en... 2004 assez haut sur ces questions de, de, de numérique et on avait des gens de la poste japonaise qui étaient là où à l'époque ils avaient tout dématérialisé, tout numérisé, etc. Ils étaient beaucoup plus en avance, pareil en Corée que quand on était ici, on grappait encore aux arbres, on n'avait pas on avait même pas, je voyais la télé sur leur téléphone portable, on était encore voilà. Eh bien les intervenants qui, qui participaient à, à, ce que, à ce congrès expliquaient bah maintenant les gens, les citoyens, ce qu'ils veulent tout, tout marche bien, mais ils veulent des vrais gens derrière. Ils ont besoin de, de, de, de véritables personnes qui leur expliquent. Ce matin, on avait des ateliers numériques au forum des associations. Il y a une dame qui me dit, « Ah oui, c'est très bien ce que vous faites avec le portail citoyen, avec et tout ça, mais quand on remplit notre dossier, on a douche pas, douze pages, on ne comprend rien. Enfin, on ne comprend rien. S'ils comprennent, mais quand on essaye de saisir, ça ne marche pas, etc. » C'est à nous de nous adapter sur ces questions-là. Et c'est important qu'on puisse avoir ces temps de médiation euh, et ces temps d'échange pour pouvoir euh, bah, euh, pas tout laisser piloter par des algorithmes l'algorithmocratie al bon, on sait ce que c'est aussi enfin, moi je m'en suis préoccupé je me dégage de ma responsabilité bon, on voit un petit peu ce que c'est dans un domaine qui touche beaucoup les jeunes en ce moment euh, qui est parcoursup. <rire> Bon, euh... voilà, oui, ça se passe très non mais ça se passe toujours très bien, mais euh, bon, voilà, c'est important d'avoir des vrais gens derrière et d'avoir des gens, et d'ailleurs, on va leur demander des comptes, on va leur demander des comptes, pourquoi quand j'ai 18 de moyenne, je ne suis pas pris dans telle formation, alors que, etc., etc. bon, eh bien, on ne pourra pas s'en sans... non, mais je, fais... je caricature volontairement, exprès, euh, on pourra, euh, c'est fait exprès, euh, on ne pour, pourra pas rester, comment dire, euh, éternellement dans cette logique-là et donc, justement, les citoyens demandent. La, qui les étudiants euh, euh, Qui est telle association parce qu'elle n'a pas eu de subvention ou parce qu'elle n'a pas eu accès à telle, à telle facilité que la collectivité peut donner, etc. Tout ça, c'est des questions qui mettent, euh, j'allais dire, euh, l'humain et, et la citoyenneté au cœur des problématiques que l'on a. Et je pense que, des moments comme aujourd'hui, et je remercie l'Internet de les provoquer, euh, les moments comme on a aujourd'hui, mais ils sont essentiels. Vous voyez, on est resté, euh, je suis épaté, 14h30 jusqu'à maintenant, on n'a même pas fait de pause, on avait prévu des ateliers, et tout le monde est resté concentré, on a eu un débat, de, moi je trouve, d'excellente qualité, des échanges d'excellente qualité. Certains seront frustrés parce qu'ils attendaient euh, de la formation juridique. Je vous ai dit la formation juridique, il y en aura, y en aura vous avez les gens, on pourra le faire. D'autres voudront, et je, je, je, je réagis en voyant des, des têtes que je connais, euh, de la gouvernance du numérique. Comment vous allez faire, vous, métropole, pour intégrer les préoccupations citoyennes sur le contrôle des, des antennes ou toutes sortes de choses qui intéressent les gens Eh bien, voilà, c'est des lieux où on peut échanger et c'est un, un dialogue que l'on peut poursuivre et, euh, en tout cas... Tout cet aspect médiation et tout cet aspect débat citoyen autour de l'Internet, débat citoyen autour des nouvelles technologies, ça ne fait que commencer. Il y a quelques années, on était sur les sites. Après, on est devenu sur, sur des choses plus animées. Maintenant, on est sur l'algorithmie. Et déjà, on nous parle de l'intelligence artificielle. Heureusement qu'il y aura toujours l'intelligence réelle. Et dans les villes intelligentes... Eh bien, l'intelligence, les villes intelligentes, elles ne se construisent pas par des algorithmes ou des choses comme ça. Elles se construisent, comme tu l'as dit tout à l'heure, elles se co-construisent avec les citoyens et euh, directement avec ce qui, ce qui fait le, le vécu et, et les attentes des citoyens. Et ce que fait Montréal, de ce point de vue-là, est exemplaire. Hein euh, ce que fait Montréal, de ce point de vue-là, est exemplaire. Voilà, donc, euh, en tout cas, je vous remercie tous très chaleureusement au nom de de François Elzamène et de, de l'ensemble de la municipalité et de, la, de, la, de, la, de, la, de Dijon Métropole, d'avoir assisté, d'avoir participé. Et euh, sachez, je ne sais pas s'il y a, je pense qu'il y aura un coup, j'espère. Euh, en tout cas, on peut échanger encore pour ceux qui le souhaitent euh, en, dans, dans, le, dans, le, dans le hall. En tout cas, un grand merci à tous. Un grand merci aussi au service.